Il existe de plus en plus d'applications pour, pour développer les enfants et puis surtout pour qu'ils puissent, qu puissent jouer. Euh, que, quelles sont les règles et à partir de quel âge on peut mettre un, une tablette ou un téléphone dans les mains de nos enfants Tous les fabricants de tablettes proposent des logiciels soi-disant spécifiquement adaptés à l'enfant, parfois avec des labels du genre spécialement testés par nos psychologues. Il faut savoir quand même que tout ça, c'est du flanc. Il n'y a pas vraiment de démonstration de l'utilité éducative, pédagogique de certains logiciels sur d'autres. Pour le tout petit, ce qui est important, c'est la relation. Alors évidemment, on peut utiliser un logiciel avec un tout petit. Et alors lequel choisir ben, On a deux possibilités. Soit on consulte des revues, des journaux, on va sur Internet, et on choisit le logiciel qui a la meilleure note, soi-disant, en termes de pédagogie ou d'éducation. Mais on peut l'essayer, on le trouve un peu ennuyeux, mais on se dit « bon, il semblerait qu'il soit efficace pour un tout petit, donc on le met avec son tout petit, mais on ne le trouve pas formidable. » Et qu'est-ce qu'il fait le tout petit ben, Il voit qu'on ne rigole pas, il voit que le parent paraît plutôt s'ennuyer. Qu'est-ce qu'il en déduit le tout petit ben, Il en déduit que... Il est lui ennuyeux, hein, parce que le tout-petit rapporte tout à lui. Quand le parent est content, le tout-petit se dit Mon parent m'adore, je suis un bon enfant, voilà, tout va bien Et si le parent paraît triste, ennuyé, l'enfant se dit, mais c'est de ma faute. Et donc, le parent joue avec son tout petit, avec un logiciel soi-disant éducatif, le tout petit voit le parent s'ennuyer, le tout petit en déduit qu'il ben, n'est pas un bon compagnon, et ça ne profite pas à son estime de lui-même, ça ne profite pas sa sociabilité. C'est pour ça que le logiciel que vous devez choisir, messieurs, mesdames, les parents, c'est des logiciels qui vous font plaisir. Testez les logiciels qui vous amusent, qui vous font rire, et vous les utilisez avec vos enfants, vous riez avec eux, rien de mieux pour l'enfant, il en augmente son estime de lui-même, il en augmente son sentiment de sociabilité et c'est le meilleur service que vous puissiez lui rendre. Donc, vous euh, voyez, euh, c'est bien de regarder des revues pour trouver les bons logiciels, il y a une autre manière de faire, ben, dans votre entreprise, euh, à l'école, euh, à la crèche, mettez un post-it, hein. est-ce qu'il y a un parent qui a trouvé un logiciel drôle, amusant, euh, qui fait plaisir Vous aurez sans doute une réponse. Pas une réponse de spécialiste, une réponse d'usager, et là vous aurez matière à vous amuser avec votre enfant. Sachez que quand même, c'est le plus important pour lui de se percevoir comme quelqu'un qui est capable d'avoir une interaction agréable avec une personne qu'il aime, avec son adulte de référence.